les filles c'est Nathalie de Yornay je me suis rendu compte que j'ai pas mis de rouge à lèvres, alors petite astuce <rire> c'était pas prévu, mais quand vous avez les lèvres comme ça toutes blanches, voilà frottez les un petit peu pour faire euh, pour faire affluer le sang dans les lèvres et en fait vous allez voir que vous allez colorer vos lèvres, pareil hein, pour les joues si vous, vous trouvez un peu blafard n'hésitez pas à vous mettre des petites claques et vous allez voir que vous allez avoir meilleure mine voilà, petite astuce beauté en passant fait euh, donc Aujourd'hui, sujet important, <rire> combien gagne une prothésiste angulaire C'est hyper important d'avoir déjà ces métriques avant même de se lancer dans le domaine. Euh, voilà, Si vous voulez, par exemple, vous reconvertir dans ce domaine-là. Mais c'est important aussi, lorsque vous débutez, de vous dire bah, « voilà, je fais pas tout ça pour rien parce que je paye mon matériel, peut-être que je demande rien à mes modèles, là ça me coûte de l'argent, en plus la formation et tout. » Est-ce que réellement, un jour, ça va être très rentable Alors oui ça peut être très rentable si et seulement si vous avez les bonnes stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une, une personne par mois, forcément, hein, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser ni votre formation ni vos produits. C'est bien logique. L'objectif, c'est de déterminer d'emblée combien vous aimeriez gagner et combien de temps vous êtes prêt à, euh, à travailler. Si par exemple euh, vous travaillez en mi-temps et que vous n'avez pas envie euh, tout de suite d'arrêter le mi-temps et que vous voulez par exemple gagner 1000 euros par mois eh bien vous allez vous dire moi j'ai par exemple euh, 20 heures à consacrer à la prothésie angulaire donc sur les 20 heures euh, fois, euh, voilà je veux gagner 1000 euros, j'ai 20 heures, combien de temps ça va me prendre une pause? donc combien de temps je prends une po euh, pour une pause et à quel prix je vais faire ma pause? Donc voilà, il faut en fait déterminer euh, ces métriques-là. Donc en fait, comme ça, déjà, ça va vous donner une idée. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir euh, remplir j'ai envie de dire toutes les cases. Pour ça, il faut euh, avoir vraiment les bonnes stratégies. Il faut avoir un, éventuellement une page d'un site ou un site qui donne envie. Euh, il faut avoir la possibilité idéalement hein, d'avoir euh, euh, un agenda où les clients peuvent s'inscrire directement dans votre agenda, comme ça vous ne perdez pas de temps au téléphone, vous optimisez tout ça. Et euh, donc ça je vous l'apprends hein, dans la formation hein, qui s'appelle création d'entreprise, développement de clientèle, on va apprendre tout ça. On va apprendre comment créer un site internet qui soit joli, qui ne vous prenne pas euh, des jours et des jours à créer, hein, en une journée ce sera fait. Dans la foulée on apprend comment automatiser la prise de rendez-vous c'est hyper pratique et vos clientes vont adorer puisqu'en fait elles voient les créneaux disponibles, elles choisissent leurs créneaux on peut même mettre en place un système qui va leur envoyer un petit sms ou un mail euh, la veille ou le, ou le jour même quelques heures avant pour leur rappeler qu'il y a bien euh, ce, ce rendez-vous, ça permet de faire baisser également le taux de personnes qui ne se présentent pas parce que le, les lapins il y en a pas mal en prothésie angulaire faut le savoir, euh, moi des fois j'avais la journée pleine et sur la journée pleine je travaillais que la moitié du temps parce que les personnes bah, oubliaient leur rendez-vous finalement bah voilà leur, leurs ongles n'étaient pas si mal que ça donc elles attendaient puis elles me rappelaient plus tard en me disant oups j'ai oublié donc voilà il y, y a toutes ces choses là euh, ça permet d'augmenter voilà drastiquement ben, le, le taux de présence euh, des personnes et aussi et euh, eh bien du coup le chiffre d'affaires Ensuite, se positionner sur des produits bas de gamme, c'est pas forcément quelque chose que je vous propose. Pourquoi Parce qu'en travaillant avec des produits bas de gamme, vous allez avoir des décollements. Qui dit décollement dit réparation, souvent des réparations que vous allez faire gratuitement ou vraiment pas cher. Vous allez perdre souvent une demi-heure à une heure s'il y a plusieurs réparations à faire. Et donc du coup, c'est pas du tout rentable à long terme de travailler avec des produits bas de gamme. Deuxième avantage que vous avez à travailler avec des produits plus haut de gamme, qui sont par exemple bah, comme les produits que je vous propose, c'est que vous pourrez communiquer sur le fait que les produits sont de qualité et qui sont plus safe euh, que d'autres produits que vous pourrez trouver euh, dans le commerce. À savoir quand même que la plupart des produits actuellement sont de bonne qualité, mais il faut toujours voilà, différencier les produits bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. L'objectif que j'avais personnellement, c'était de vous proposer des produits haut de gamme à un tarif de produits moyenne gamme. Euh, donc du coup, bah, voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix puisque vos pauses vont tenir, vos clientes vont être satisfaites. Et s'ils sont satisfaites, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la meilleure des publicités, c'est le bouche-à-oreille c'était comme ça dans le temps, ce sera comme ça à l'avenir, ce sera toujours comme ça. Le bouche à oreille, euh, on fait confiance aux gens, naturellement, euh, qui nous conseillent quelque chose. Surtout si on voit que la personne est honnête. Si c'est une amie ou quoi que ce soit qui dit wow, « Waouh, regarde, j'ai jamais eu des ongles aussi bien faits, je suis trop contente, en plus elle est super sympathique. Ben, » Vous imaginez bien que la copine, ben, elle ira plutôt là, plutôt que dans un autre institut euh, où elle n'a euh, voilà, aucune référence, où elle ne sait pas comment ça va se passer. Où, voilà, Elle n'y connaît rien. Donc, la meilleure pub, ce sera la satisfaction cliente. Moi, par exemple, ma meilleure pub pour mes formations, bah, c'est que euh, je suis notée quasiment 5 sur 5 sur Facebook, euh, sur Google, euh, sur le CPF également. Je suis notée quasiment 5 sur 5 partout. Alors, c'est euh, 4,97 ou voilà, 4,98, quasiment 5, 5, 5 sur 5. Euh, voilà, j'ai peut-être eu une note de 4 sur 5, mais voilà, ça arrive très rarement. Et donc, du coup, c'est ça qui va donner l'envie aux gens de travailler avec vous. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir rapidement vous créer une clientèle qui soit stable dans le temps. Autre conseil pour bien gagner votre vie, euh, c'est de tout de suite reprendre le rendez-vous. C'est-à-dire que si, euh, si par exemple la cliente euh, souhaite euh, continuer à faire régulièrement les ongles, c'est-à-dire pas que pour une occasion, c'est-à-dire juste un mariage ou juste ci ou ça. D'ailleurs si elle a juste un mariage, hein, proposez-lui euh, de lui faire la pause et proposez-lui... les ah ah ah j'arrive plus à parler il <rire> faut savoir que je suis malade <rire> j'ai une euh, presque une bronchite heureusement là je, je tousse pas mais voilà désolé hein. euh... Je lui proposer un pack avec euh, la pose et la dépose parce que sinon elle va vouloir elle-même s'arracher les ongles ou se limer les, les ongles et du coup elle va faire euh, souvent des bêtises. Donc surtout proposez-lui ça, euh, comme ça elle n'hésiterait pas à venir pour une dépose chez vous. Vous serez prévenu que ce sera juste pour une fois et euh, du coup ben, voilà, on reprend tout de suite le rendez-vous pour dans un mois par exemple pour faire la dépose. Mais si par exemple la personne veut continuer d'une fois à l'autre et qu'elle a un peu son planning déjà euh, de fait, eh bien vous pourrez lui proposer de directement reprendre un rendez-vous. Donc vous pourrez vous-même aller sur le site et bloquer le créneau. Euh, et si elle ne sait pas encore, bah, expliquez-lui bien le concept euh, du site et euh, de justement bah, pouvoir s'inscrire sur ce site. Donc du coup, bah, ça fait très professionnel et ça lui donne bah, la possibilité de, de le faire euh, d'elle-même. Donc voilà, ça, ça va être une petite astuce également pour euh, créer une certaine fidélité au niveau de vos clientes. Mais ça, je vous en parle également dans la formation. J'ai également une stratégie dans la formation création d'entreprise qui vous permet de totalement rentabiliser à la fois les produits, et la formation c'est à dire faire un auto financement c'est à dire qu'avec vos premiers modèles et euh, eh bien vous pourrez financer euh, la formation et les produits donc du coup vous avez comme ça euh, bah vous revenez finalement à zéro ou alors même vous commencez à gagner de l'argent dès les premiers mois Puisqu'en fait je vous propose de financer la formation jusqu'en 12 fois si vous passez pas par le cpf et donc du coup bah, le montant qui équivaut à une des mensualités, eh bien, va être couvert par euh, la participation des modèles euh, dans un premier temps. Enfin, même, euh, même plus loin après. Hein. Après, euh, voilà, vos modèles vont euh, devoir, euh, vont devenir, pas devoir, mais vont devenir vos clientes si vous travaillez bien. Si vous travaillez pas bien, n'espérez pas les revoir. Par contre, bien sûr, hein, quand on est au début, on fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut idéalement travailler sur soi, sur sa famille, sur des amis, dans un tout premier temps, pour faire les erreurs sur eux, ils seront plus compréhensifs, et ensuite passer sur des personnes euh, plus inconnues. Voilà, les voisines, et après on va de plus en plus loin. Mais en tout cas, c'est un métier dans lequel vous pouvez réellement vous épanouir, et vous pourrez réellement, Très bien gagner votre vie. Je vais vous mettre ici un, des extraits de témoignages euh, de mes élèves euh, qui vous diront qu'elles qu gagnent en moyenne 2000 euros net par mois, ce qui est bien souvent bien plus que ce qu'on gagne en tant que salarié. Et en plus de ça, il euh, y a des périodes où ça peut monter jusqu'à 4000 euros. Euh, même, ça peut monter encore un peu plus si par exemple vous décidez de faire de la vente à côté ou quoi que ce soit. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Et donc du coup, vous pourrez très bien viser un très bon salaire. Pour moi, 2000 euros, c'est déjà un très bon salaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si vous gagnez 2000 euros par mois, net, vous êtes tranquille. Euh, et donc du coup, ben, voilà, sans avoir les déplacements, l'essence... Euh, voilà, éventuellement, ben, vous pourrez, euh, je sais pas, euh, moi par exemple, je travaillais avec ma fille qui jouait à côté, ça posait pas réellement de problème, euh, elle savait que je travaillais donc euh, voilà, bon, elle était plus loin hein, quand même, et il faut un bon aspirateur à poussière pour pas que ça crée euh, un environnement qui soit pas, euh, pas bien pour, euh, pour les enfants, mais à la limite, vous pourrez euh, éventuellement travailler avec vos enfants à côté. Alors, un enfant n'est pas un autre. Hein je sais qu'il y en a qui sont très maman-maman, qui vont tirer par le bras mais d'autres, voilà, vous n'aurez pas forcément besoin de les faire systématiquement garder par une nounou en crèche et euh, ben, du coup, moi je trouve que c'est plutôt cool et ça fait économiser de l'argent là on voit que l'essence, ben, il est à un prix juste terrible on voit que ben, les voitures, ça se dégrade il ben, y a, a l'usure, hein, le, le déplacement et tout, ça coûte de l'argent en réparation, tout ça c'est des frais que vous n'aurez pas donc si vous enlevez encore ça, eh bien, c'est encore de l'argent en plus dans votre poche, si on veut. C'est-à-dire que si vous gagnez, par exemple, 1500 euros, mais que vous avez 300 euros d'essence, de frais de réparation et d'usure de, de la voiture par mois, eh bien, au final, vous gagnez quoi 1200 donc, euh, voilà, il y a même si vous gagnez que, j'ai envie de dire, 1500 euros par mois ou même 1400 euros par mois, admettons, vous gagnez moins avec la prothèse angulaire que le métier que vous faisiez, au final, vous êtes encore gagnante de 200 euros puisque vous n'avez pas ces frais d'essence, de, de tout ça. Et là, je, garde, je compte même pas la garderie ou, ou quoi. Hein. Donc, euh, vraiment, ça peut être très, très, très rentable. Mais il faut mettre en place les stratégies que je vous donne. Si vous n'avez pas ces stratégies, Malheureusement, vous allez faire comme la plupart des personnes, ouvrir, essayer pendant quelques mois parce que vous n'avez peut-être pas les bonnes astuces, pas les bons produits, pas les bonnes choses, pas les, les bonnes attitudes aussi puisqu'il y a des attitudes à avoir bien particulières avec la cliente pour qu'elle se sente réellement bien, pour qu'elle... Que vous créez une expérience particulière et ça c'est l'objectif de la formation c'est de vous apprendre tout ça à créer vraiment une expérience euh, plus que juste une prestation et donc du coup vous allez vous démarquer comme ça par rapport aux autres et vous pourrez même récupérer des clientes insatisfaites des autres personnes euh, qui travaillent autour de chez vous donc si vous vous dites j'ai de la concurrence autour de chez moi je ne pourrai pas développer cette activité j'arrête pas de vous le dire mais c'est tellement important de comprendre que les personnes vont venir certes pour la prestation, mais ils vont venir pour vous également. Moi j'avais des personnes qui faisaient plus de 100 km pour venir me voir moi dans un tout petit village, alors qu'elles habitaient dans une ville de plus de 200 000 habitants. Plus, euh, donc Strasbourg, hein. Strasbourg et Metz, euh, c'est juste très très grand comme ville et il y a juste des centaines de prothésistes angulaires et elles décidaient de venir chez moi dans un tout petit village de 2000 habitants. Pourquoi moi, alors c'est un peu narcissique de dire ça, mais pour les pauses que je leur proposais, bien sûr, mais aussi pour le relationnel qu'on avait, et ça, c'est vraiment ce qui va faire votre différence. Donc, si vous avez de la concurrence autour de chez vous, dites-vous dites toujours que si vous faites mieux, et eh bien les clientes seront peut-être motivées à venir chez vous. Donc, ce sera pas de la concurrence, mais au contraire, et eh bien ce sera des clientes qui vont venir facilement. Très très fort dès le début, euh, les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Les objectifs que j'ai atteints là, aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixé au bout d'un an. Donc, je les ai atteints euh, au bout de deux mois. Ah oui, eh <rire> ben. Donc, euh, ça a été, enfin, euh, et là, c'est en train de prendre une ampleur, enfin, euh, ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. Aujourd'hui, c'est une activité où tu peux en vivre, tu arrives à te dégager un, un salaire Oui, largement. Pourtant, mes prix ne sont pas exorbitants parce que... Euh, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé j'ai commencé à Marseille bon Marseille ça n'avait pas la réputation d'être euh, des, des, des personnes qui enfin, voilà, je ne touchais pas forcément les, per les bonnes personnes peut-être moi aussi dans mon... parce que j'étais au début de ma formation donc c'est vrai que mes pauses n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui et maintenant que j'ai déménagé j'ai augmenté mes prix mais bon je suis à 35 euros la pause je ne suis pas non plus à 50, 60 euros et, euh, et j'arrive oui, à, à très bien gagner ma vie Et enfin, quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, les euh, impôts, l'assurance le, enfin, maladie, tout ça, euh, je m'en sors quand même à presque 2000 euros. Donc, je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, en n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas, machin. Donc, ça. je pense que... Voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc franchement, je... oui, <rire> je, je, je vis bien. Je ne suis plus factrice du tout. J'arrive donc à avoir un bon salaire uniquement avec les ongles, qui est quand même de 2000 euros net tous les mois. Après, c'est évolutif. Il euh, y a des mois, bah, comme par exemple à Noël, où on va vraiment bouffer, bouffer, bouffer des heures. Là, on peut aller jusqu'à euh, 4000 euros. C'est vraiment un domaine où, où si vous êtes motivé et que vous travaillez énormément, euh, vous pouvez gagner, on va dire, de l'argent très facilement. Une pause, donc, c'est 50 euros. Euh, si vous en faites juste euh, 5 dans la journée, vous voyez, votre journée euh, est vite remplie. Et votre porte-monnaie aussi. Voilà. Donc, euh, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment foncer. Si c'est ce que vous voulez faire, euh, il faut... Euh, il faut se donner la chance de le faire parce que, enfin, moi, personnellement, je regrette pas du tout. Voilà, donc euh, vous avez vu le petit extrait euh, et puis ben voilà, si vous avez envie de continuer avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous inscrire via le, le CPF si vous le souhaitez ou en inscription personnelle. Pour le CPF, vous allez sur le site yornelcyrinternational.com dans la partie financement CPF, vous descendez tout en bas de la page. Vous cliquez sur les images, il y a des vidéos explicatives, vous y arriverez. Si vous passez par un financement personnel, c'est dans la partie formation pro. Vous cliquez sur styliste angulaire niveau 1 et là il y aura tout euh, qui est très intuitif également, vous cliquez sur le bouton, vous continuez les étapes et vous pourrez commencer dans les 5 minutes, voilà je vous dis un énorme merci merci de me soutenir avec vos likes euh, vos partages et euh, merci de vous abonner si vous aimez mon contenu je vais vous faire plein de prochaines vidéos également où je vais euh, eh bien prendre des, des vidéos sur Youtube de débutantes et de moins débutantes et je vais décrypter ce qu'elles font, je vais vous dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien, ça va vous permettre en tant que débutant de justement euh, savoir ce que vous devez faire et surtout pas faire <rire> donc je pense que c'est des vidéos très très euh, euh, qui vous permettent vraiment de, de progresser donc très intéressantes sur, sur ce point là voilà pour ma part et eh bien je vais faire les courses et récupérer euh, ma fille et je vous dis un énorme bisou euh, je vous dis à très très bientôt euh, passez une très belle journée à bientôt bye